Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, c'est bon, tranquille. Franchement, je ne suis pas content. Je vous avais pas dit, je vous avais pas expliqué. Regardez, le marketing du Paris Saint-Germain a commencé. Et voilà, de partout, on voit des vidéos, des messages, regardez. Mourinho va venir, regardez, Thiago Mota va venir, regardez, Marquinhos on l'a prolongé, regardez, Verratti va partir, regardez, Neymar il va partir, regardez, on va faire venir Victor Osoni Ozymen, regardez, on va faire venir euh, euh, Harry Kane, regardez, on va faire venir, euh, euh, comment il s'appelle là, on va faire venir qui là, au milieu là, c'est qui là, le, le, le, le joueur là, comment il s'appelle, j'en sais rien là, c'est quoi ce délire là, franchement c'est du grand n'importe quoi il commence déjà à nous mentir, à nous faire saliver. Le Paris Saint-Germain, vous n'avez pas envie de créer une équipe sportive Hein Hein Au lieu de nous mentir, nous faire croire que Bernardo Silva, il va venir. Ce serait absolument génial s'il venait. Mais là, regarde, il va jouer une finale de Ligue des Champions qu'il va sûrement remporter. Qu'est-ce qu'il va venir faire au Paris Saint-Germain se faire éliminer en quart En huitième Parce que le mercato et l'équipe n'a pas été respecté, Hein Vous voulez virer Neymar et Verratti Non, non, non <rire> Ah, on a la même couleur <rire> Tu vois même mama, madame est contre ce que je viens de vous annoncer. Ils veulent virer Neymar et Verratti. Et qu'est-ce qu'elle vient de faire Non, non, non. Voilà. Donc, madame, le Paris Saint-Germain, j'aimerais. Et je vous dis, là, je vais vous donner un ordre. Parce qu'on a l'impression que vous ne savez pas ce que c'est de faire une équipe. Moi, je vais vous expliquer comment on fait une équipe et comment on remporte une Ligue des champions. Parce que moi, je sais. Pourquoi vous allez là-bas, à gauche, à droite Moi, j'ai les réponses. Je peux vous dire comment faire pour remporter une Ligue des champions. Je peux vous expliquer. Déjà, il va falloir recruter des gens qui sont en Ligue 2 nationale. Tu comprends Il va falloir aller chercher des talents purs qui jouent en France, les faire venir, leur donner la chance. D'évoluer dans la meilleure équipe. Premièrement. Deuxièmement, écoute bien, écoute bien ce que je vais t'expliquer. Tu vas chercher deux, trois tauliers, deux, trois chiens de la casse. Tu vois, des chiens. Pas des joueurs. Tu vas chercher des chiens. Tu comprends? Ceux qui sont au milieu et qui aboient. Dès que tu as le ballon, ils viennent, ils aboient sur toi. C'est des joueurs comme ça qu'on a besoin au milieu des harceleurs, des voyous, des bandits, des délinquants. Tu comprends On a besoin de deux délinquants au milieu. Ensuite, dans la charnière centrale, là, tu mets des bouchers, de la boucherie, de la haute boucherie. Tu comprends Sur les côtés, tu mets deux voleurs. Deux voleurs. Oh là là Qui vont Ils vont voler, après ils reviennent. Tu comprends ce que je t'explique Et là, devant, tu laisses comme c'est. Neymar, Mbappé, Messi, ça tu laisses. Et le reste, tu mets que des bouchers, des, des, des harceleurs et des voleurs. Tu comprends Tu comprends ce que je t'explique Il faut une équipe de criminels, pas une équipe de mannequins. On s'en fout des mannequins. Tu comprends le Paris Saint-Germain Arrête de penser marketing. Arrête de penser qu'est-ce que je vais pouvoir vendre avec lui après. Tu comprends Pense football. Va prendre des moches. Les moches là. Va les chercher Au lieu de toujours recruter des joueurs mignons, des joueurs qui passent bien en photo, va chercher des moches